Imaginez ce que serait un monde sans syndicats. Dans un monde sans syndicats, il n'y aurait pas eu le front populaire, les congés payés, pas de repos obligatoire de 24 heures hebdomadaires. Le capitalisme sans cesse renouvelé, broie les travailleurs et les travailleuses, détruit parfois jusqu'à nos vies, et brouille la conscience individuelle et collective sur les repères de classe et la valeur du travail. La CGT, par ce congrès, doit absolument aboutir à des revendications et à des orientations précises sur les enjeux écologiques. Le combat écologique ne pourra pas se faire sans la lutte des classes. C'est en ce sens que la CGT a toute sa place. À chaque congrès, c'est toujours compliqué parce que c'est vrai que. Quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est hyper tendu, machin, etc. Mais on est là pour se dire les choses. Ce que j'aime à la CGT, c'est qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. On a le droit, je vous dis même parfois, on s'engueule. Mais c'est comme ça qu'on avance. C'est comme dans la vie de famille, il y a des fois, c'est pas tout rose en famille. Et pourtant, on reste solidaire. à la CGT, c'est la même chose. Les super profits et les opérations financières en développant la lutte contre l'optimisation, la fraude et l'évasion fiscale. Je tiens à saluer tous ces camarades, tous les salariés où qu'ils soient, qui sont entrés dans la lutte et qui ne lâchent rien pour faire sceller Macron et obtenir le retrait de la réforme des retraites. Le capitalisme s'est restructuré ces dernières années autour de la sous-traitance, de la mise en concurrence des grandes entreprises nationales, de la précarisation aussi du salariat. Et donc il faut que nos structures soient en capacité d'accueillir tous ces travailleuses et tous ces travailleurs qui ne sont plus dans l'optique d'une carrière en CDI ou comme fonctionnaire dans la même boîte toute leur vie. Là, tu as des déclarations en fait, de, de tous les camarades de, de, de Belarus, Russes, Ukrainiens. Ouais. Les deux bulletins d'avance. ça c'est la Palestine. Donc là, on va ouais, un peu ce ça... sur la Palestine et là, sur la montée de l'extrême droite. Et tu as entendu euh... Le soulèvement femme, vie, liberté qui s'inscrit dans ces mouvements sociaux a ému le monde entier et a engendré un élan de solidarité internationale sans précédent. Plusieurs organisations syndicales, qu'elles soient mondiales ou nationales, ont apporté leur soutien au peuple peuples et ont condamné sa répression brutale par le régime islamique. Et je sais que vous aimez vos enfants. Notre devoir, c'est de tout faire pour les réserver et le planète romandiseuse. Mes camarades, J'ai commencé maintenant, moi aussi, à aider à travailler ce rassemblement en commençant par remercier Philippe Martinez. Philippe a dirigé pendant 8 ans la CGT. Philippe, je voulais t'adresser un message personnel et te dire que tu as réussi, et c'était pas une mince affaire, à amener pour la première fois une femme à la tête de la CGT. Et je sais que ça te connaît, à tous les camarades, toutes les professions qui sont en grève